Dis bonjour, bonjour. bonjour, bien merci à vous. Oui, ça beau, vous aller bien, bien, bien, bien mais ça coûte ouais. plus cher. Alors, on fait avec moi. Euh, tout à fait. Oui, alors, donc euh, vous êtes ici, c'est pourquoi? Je ne suis pas d'ici, j'habite pas d'ici, j'habite à basse Oui, mais vous comme, êtes pas euh, venu, nous sommes venus pour l'événement, la course du De... Christ qui arrive à Macouba. D'accord, voilà. Oui. Donc, alors, euh, vous avez euh, quelqu'un, que, un coureur que ah Non, pas spécialement. C'est un événement que j'aime bien. Hein? Je suis venu pour supporter quoi. C'est très gentil. Mais quand même, euh, qu'est-ce que vous en pensez de, de, de, de cette étape euh, L'étape Makouba, euh, on s'en sentait Trinité pour aller à Makuba. Je trouve que c'est un petit peu long, mais j'espère que les gars pourront répondre. Bon, vous savez, à mon avis, ce n'est pas, pas long parce qu'ils ont l'habitude de courir euh, des kilomètres des, des kilomètres. Oui, mais c'est plutôt vrai. Les, comment dire, les montées, les, les côtes. Qui sont un petit peu dures. Hmm. Mais dans l'ensemble, comme ça, ce sont des professionnels en de quelque ça. sorte. Ils assurent. Ah, Dites-moi, vous avez l'habitude de, de, de, de suivre les, les tours aussi euh, libre, À, ch à chaque, chaque année. Là, on est deux années sans ne pas avoir de course. c'est tout à fait normal, Quand on soit ici. Très gentil. Ouais. Eh bien, il y a de quoi. Alors, donc, euh, <rire> ouais. On attend leur arrivée. Ah oui, avec plaisir. Oui. Ok. Il n'y a pas de souci. Eh ah, bien, c'est gentil. Merci Mais beaucoup. Eh ouais, bien, vous. On vous, à vous Merci beaucoup. Ouais, ouais. J'ai oublié de vous dire. Marlène. Andy. Enchanté Marlène. Ouais. C'est Andy FM Martinique. Ah, ok. Qui est la radio bon. qui fonctionne qu'avec les personnes en situation de handicap. Ok, il n'y a pas de souci. C'est tout fait plaisir. Merci ouais. Ouais. Allez, au ouais. revoir. <rire>